Bonjour, c'est Crapsy, et aujourd'hui je vais vous faire un tutoriel pour expliquer comment régler des problèmes de serial port ou de connectivité entre l'Arduino et l'ordinateur. Des fois, lorsque vous branchez l'Arduino à l'ordinateur, l'ordinateur ne le reconnaît pas, vous ne pouvez donc pas écrire des programmes dessus. En fait, c'est un problème de driver, de, de l'USB alors pour régler ce problème il faut installer le driver manuellement pour ce faire vous allez sous démarrer ensuite panneau de configuration système et sécurité système et ici vous allez à gauche sous gestionnaire de périphériques et ici vous avez tous les périphériques que ce soit souris, clavier et les ports Normalement, votre Arduino devrait se trouver ici. Comme on voit, je l'ai branché et il ne s'y trouve pas. Donc, on voit qu'ici, il y a un autre périphérique, qui est un périphérique inconnu. Donc, ça c'est un périphérique, on va regarder, propriété, on voit que c'est un périphérique qui se trouve sur le port USB. Donc, ça a de grandes chances que ce soit mon Arduino. Donc maintenant, je vais voir les pilotes. On va mettre à jour les pilotes, et... Je sais qu'il n'y va pas le truc sur Internet, donc je vais mettre « Rechercher un pilote sur mon ordinateur ». Ensuite là, on va parcourir. Et comme vous pouvez le voir ici, j'ai ça c'est euh, le logiciel Arduino que vous téléchargez. Vous pouvez le télécharger sur le site, je mettrai en lien. Et là-dessous, là-dedans, il y a un petit fichier « Driver ». Et c'est là-dedans qu'il y a le driver pour la clé USB. Donc on va le chercher sous « Bureau ». Là. driver, et OK. Inclure les sous-dossiers, suivant, et il y a une installation, Installer. Ça prend un peu de temps. Et voilà, c'est fini. On peut voir que Windows a terminé l'installation du pilote de ce périphérique Arduino Mega 2560. Alors, je recommence pour vous montrer. Vous faites mettre à jour le pilote. Vous allez le rechercher où c'est que vous avez téléchargé votre logiciel Arduino. Et là, il faut faire gaffe de prendre tout le dossier driver. Vous n'allez pas euh, ouvrir dedans et prendre que ça. Vous, prenez vous sélectionnez tout. Vraiment tout. Sinon, ça ne va pas marcher. Et vous faites suivant et vous l'installez. Et voilà. Maintenant, si on va regarder sur notre gestionnaire de périphériques, on peut voir qu'il a sous port comme LPT Arduino Mega 2560 comme 3 Donc maintenant si vous lancez votre logiciel Arduino avec votre petit programme. Quand vous voudrez lancer, quand vous voudrez écrire le programme sur l'Arduino, vous allez sous outils, port série. Et là, vous allez choisir le COM3 comme il est sur le COM3. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si vous avez des problèmes de connectivité. Vous pouvez vous inscrire à la chaîne si vous avez aimé ou laisser un pouce vert. Merci, bonne soirée.